Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre, notamment au financement participatif. Alors il y a quelques semaines, il y a un financement participatif qui a été créé sur le site eloasso.com. donc je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez faire bien sûr des dons en euros. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à 50 000 euros et à 7 700 euros de récolté. Ici, on a le détail de tout ce qui va être amélioré dans la version V2 de l'unitaire. Euh, donc on peut dérouler jusqu'en bas. Voilà, on peut aller à partir de 1 euro jusqu'à 500 euros. Et mon objectif, c'est de faire un don de, de 500 euros. Mais j'aurais besoin donc des junistes. Et euh, je trouve intéressant de justement, je me suis dit, si je pouvais avoir 500 dons individuels de gens de la monnaie libre, donc à partir d'une june, eh bien je donnerais 500 euros. Donc l'objectif, bien sûr, c'est que je récupère des junes, plein de junes d'ailleurs, énormément, hein, pour être riche en junes. Et mais surtout que l'information se diffuse. Parce que réussir à mobiliser 500 personnes de la monnaie libre sur les 6500 à peu près que nous sommes, je pense que c'est ça le véritable but. Et puis, euh, voilà, faire parler de justement de ce financement participatif. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai ma clé publique en bas de la vidéo euh, dans laquelle vous pourrez faire un don. Et bien sûr, eh bien vous n'avez qu'à ici aller dans « Mes opérations » pour suivre les dons que j'aurai reçus. Alors, je conseille à ceux qui vont me faire un don de mettre « don pour le financement participatif ». Comme ça, ça permettra de suivre. Moi, ça me permettra de comptabiliser. Et au bout des 500 personnes, eh bien, je, je ferai le don de 500 euros. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, ce qui serait intéressant aussi, c'est que je fasse un petit suivi donc sur le fil de discussion, que je mettrai également en lien de la vidéo. Je mettrai à peu près chaque semaine le nombre de personnes qui m'ont fait un don. J'espère que il bah, y aura du monde. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bah, à bientôt pour la suite.